Bonjour, nouvelle vidéo du samedi midi. Aujourd'hui, je joue The House of the Rising Sun, une chanson plus connue par les Français, par les portes du Bénitencier, car c'est la version que chantait Johnny Hallyday. Je joue sur un harmonica bête de course en si bémol, mon harmonica fétiche. Je te fais la démonstration, et après je t'explique comment tu peux apprendre à jouer ce morceau. Attention, c'est parti Veux-tu apprendre à jouer ce morceau Oui Alors clique tout simplement sur le « i » comme invitation en haut à droite de cette vidéo ou sur le lien dans la description. Tu vas être redirigé vers une page qui t'explique comment acquérir ce morceau en sept étapes. En fait, tu as sept étapes à franchir pour partir du déchiffrage de la partition jusqu'à l'interprétation du morceau et même jusqu'à l'improvisation comme je l'ai fait. Et pour t'aider dans l'improvisation, je t'ai créé un court bonus qui est le, la présentation et l'utilisation pratique de ce que l'on appelle le polymode mineur de Ré. Tu vas voir ce que c'est. C'est une gamme très pratique qui te permet d'improviser facilement sur ce morceau comme je l'ai fait dans la démonstration. Clique maintenant sur le « i » comme invitation ou sur le lien dans la description et c'est à toi de jouer. Je te souhaite bonne musique. Quant à nous, nous nous retrouvons de toute façon la semaine prochaine. Euh, quand ça, la semaine prochaine Ah oui, samedi Ah oui, mais samedi midi